Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je voulais vous indiquer euh, une petite astuce pour vous motiver à prier le chapelet, pour vous aider à prier le chapelet euh, parce que je sais que c'est parfois difficile de se motiver euh, à prier le chapelet et euh, d'abord je voulais vous dire que euh, le chapelet est assorti de 15 promesses de la Vierge Marie qu'elle a données à Saint Dominique et au bienheureux Alain de la Roche. Donc ce sont des promesses qui ont été validées par l'Église. Il hein. euh, y, y a une imprimatur. Euh, donc je, je vous mettrai le, le texte euh, de ces 15 promesses dans la description de la vidéo. Et moi en fait, ce que je fais pour euh, prier le... Le chapelet, comme il nous est demandé euh, par la Vierge Marie, hein, euh, la Vierge Marie nous, nous demande de prier le chapelet tous les jours, euh, eh bien, moi, je m'aide euh, avec de, de l'audio. C'est-à-dire que, euh, par exemple, j'écoute les chapelets de, de l'association Notre-Dame, euh, Mère de la Lumière, NDML, et tous les jours, à 19h30, ces jeunes euh, du côté de Caen, qui ont la trentaine, euh, prient euh, un chapelet à 19h30. Mais bon, le, bon, ils sont toujours très joyeux, ça fait toujours plaisir à voir. Et euh, leur, leurs commentaires sont, sont tout à fait pertinents. Euh, je m'aide aussi, donc je vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme moi, et je suis aussi abonné à la chaîne euh, Étoile Notre-Dame, qui est une, asso une association catholique euh, qui propose notamment des, des pèlerinages, et, et ils ont créé une chaîne YouTube, et euh, par exemple, vous voyez, ils ont, ils ont fait euh, dans leur playlist, il y a, il y a euh, euh, une playlist « Chapelet du jour », il prient aussi euh, le chapelet à la Divine Miséricorde tous les jours, à 15h, en direct. Et euh, leurs chapelets sont à thème. Et moi, j'aime beaucoup les chapelets à thème, parce que ça rompt la, la monotonie, finalement, de la méditation. Donc, euh, moi, je suis très friand des, des rosaires à thème. D'ailleurs, je prêche un peu pour ma paroisse, mais j'en ai... Euh, si vous regardez sur ma chaîne, il y a aussi... Une, une playlist euh, Emmanuel Prix et donc où, euh, où j'avais commencé à faire des chapelets à thème il y en a à peu près, euh, il y a 80 vidéos là, sur cette playlist alors j'ai pas fini mon, mon ouvrage hein, parce que, euh, que j'ai encore pas mal de chapelets à thème à, à réciter, à, à divulguer j'ai peut-être fait la boîtier à peu près de, de ce que je voulais faire je reprendrai certainement euh, en 2023 et je voulais aussi vous, vous signaler euh, donc toujours toujours pour prier le chapelet en audio euh, donc sur gloria tv qui est un site internet de, de partage un réseau social finalement euh, catholique la, ch la chaîne de oc shalom et euh, si vous tapez sur son sur son moteur de recherche euh, à chapelet, si vous tapez « chapelet sur, » sur le moteur interne de sa chaîne, c'est ici, euh, vous, vous allez tomber sur des chapelets, euh, vous voyez, euh, des chapelets avec différents mystères, euh, il y en a une quarantaine, et ce sont euh, des chapelets euh, soi-disant, euh, méditer par la Sainte Vierge Marie. Ça paraît assez incroyable. Euh, mais euh, moi qui les ai tous priés, qui les ai tous écoutés, je, je n'ai rien trouvé à redire au niveau de la foi. Euh, J'ai même trouvé que, les, que la méditation était, euh, était quand même intéressante. Donc je vous invite à découvrir ça aussi. Voilà, ce sont des... Quelque, enfin voilà c'est mon astuce pour pour me motiver à prier le chapelet euh, donc je mets de, de, de, de, de fichiers audio en fait de je, je mets de vidéos audio que dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo